à l'origine du lièvre et des lapins, chercher à, à vraiment rentrer dans l'esprit du conte, à rentrer dans cette espèce de logique où euh, on a l'impression qu'on peut être à la fois le personnage, en même temps que c'est un récit intemporel, qu'on reste complètement à l'extérieur. J'ai choisi de représenter l'album tout en gris, tout en noir et blanc, parce qu'en fait, sans réelle réflexion par rapport aux saisons, sans réelle réflexion à à l'environnement, mais juste parce que vraiment amoureux du crayon graphique. Alors, enfant, la première chose qu'on fait, c'est de prendre le crayon à papier qui est sur la table et dire euh, finalement à l'enfant euh, « Tu vois, tu peux euh, avec ce, cet outil, tu peux faire ça, avec ce qu'il y a de plus simple, finalement. » Simplement, le, le message principal, ça, ça rejoint la fable, c'est de se dire « Prends des initiatives, fais des erreurs. » Justement, les êtres qui te sont proches seront là pour toi et pas pour te, te faire la morale, mais pour te soutenir. Parce que ma famille se reconnaîtra peut-être dans l'aspect famille nombreuse et je m'y reconnais aussi dedans. Euh, je pense que je me reconnais dans les deux personnages.